Bonjour, alors vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, dernièrement, j'ai clôturé une formation en constellation de projet que j'ai donnée à Nantes auprès de sept personnes qui sont facilitateurs-facilitatrices et du coup qui ont été euh, outillées à une pratique qui fait davantage appel aux sensibles et qui est hyper transformatrice pour les collectifs. J'avais envie aujourd'hui de vous partager l'outil que j'ai utilisé, que j'ai co-construit avec l'Ordre de Cazenov et qui est un, un, un outil qui valide le chemin parcouru, euh, qui peut servir d'évaluation, mais moi je l'ai surtout, euh, surtout fait pour euh, valider quels étaient les apprentissages euh, que les participants, participantes avaient, avaient emmagasinés durant leur formation. C'est une formation d'un an qui comportait sept modules. Et on a imaginé euh, de faire une marelle, Une marelle un peu spéciale parce qu'elle ne va pas de la terre jusqu'au ciel. Euh, et du coup, on a fait, je vous l'ai fait, ce petit schéma. Euh, J'ai mis par terre des grandes bandes de scotch euh, qui déterminaient des cases et qui déterminaient neuf cases. Dans ces neuf cases, à l'aveugle, j'ai positionné euh, des plaquettes, des feuilles A4, sur lesquelles il était écrit le numéro du module et quelques mots-clés qui résumaient le contenu. Ça donnait ceci. Donc, c'est pas trop folichon. Euh, donc, les neuf cases, la, les, les feuilles qui représentaient chacun un module avec un numéro. Et c'était à l'aveugle, donc les personne ne savait pas exactement quel était le chemin. En gros, le chemin, c'était comme ça. Donc, vous voyez tout de suite qu'il y a 9 cases et 7 modules. C'est parce qu'il y avait le module 0 qui était avant la formation et puis le module 8 qui était après la formation. Donc, du coup, là, c'était 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'était à l'aveugle, les participants-participantes pouvaient décider euh, si elles allaient là-bas, si elles allaient ici, elles décidaient où elles allaient et puis euh, décider si elles retournaient la carte pour avoir l'info de quel module il s'agissait ou si elles allaient d'abord sentir avant de découvrir de quel module il s'agissait. Là, c'était vraiment euh, tout, tout était bon. Euh, parfois, ça peut aider à. Euh, d'aller ressentir quand on sait qu'on est sur l'enfant intérieur et donc du coup, on se met dans, dans la case euh, ici par exemple euh, et qu'est-ce que ce module sur l'enfant intérieur dans les projets est venu me donner comme apprentissage le cadre il est très clair on a une demi-heure pour aller découvrir les apprentissages on va vraiment à la pêche de qu'est-ce que cette formation nous a appris et on euh, on, on déambule, on, on déambule dans, dans cette marelle, euh, avec la possibilité de laisser tout à l'aveugle et avec la possibilité de, de, de, de savoir dans quelle case je suis pour pouvoir aller sentir mieux les apprentissages. Vous avez un florilège des apprentissages qui sont ressortis de cette de cette pratique là, euh, qui a vraiment permis de pouvoir valider le chemin et de voir que ben, ce n'est pas rien, une année de formation, euh, c'est pas rien d'aller sentir euh, les antennes, d'aller découvrir euh, qu'un que collectif est un espace qui est plus grand que l'équipe, euh, d'aller sentir dans son corps les principes sources, les polarités. Euh, et, de, et de voir aussi comment l'enfant intérieur vient euh, se présenter dans, dans les projets de cœur, euh, parce que l'enfant intérieur n'est jamais très loin quand il s'agit d'être de, de, pleinement dans sa juste place dans le monde. Je m'appelle Nancy Darding, je suis constellatrice de projets, je viens de lancer cette formation à nouveau sur Bruxelles, il va certainement y avoir d'autres éditions qui vont se présenter. Donc si ça vous intéresse d'être tenu au courant, euh, envoyez-moi un e-mail à nancydarding.yahoo.fr nancydarding.yahoo.fr J'ai un site internet nancydarding.com et avec joie pour euh, échanger avec vous sur euh, comment cette euh, constellation peut-être... Euh, un outil magnifique pour les, pour les collectifs, comment ça peut aider à faire jaillir le plein potentiel quand on se rebranche à nouveau à la raison d'être. À bientôt